Assalamu alaikum. Ce soir, les musulmans au Canada et à travers le monde vont célébrer l'Aïd al-Fitr. L'Aïd al-Fitr marque la fin du Ramadan, un mois de jeûne et de prière. C'est un moment pour remercier et faire preuve de compassion et de générosité envers les gens dans le besoin. Cette année, plusieurs traditions et célébrations vont se passer à la maison et en ligne. Mais malgré les défis que pose la COVID-19, les Canadiens musulmans ont toujours mis en pratique les valeurs qui sont au cœur de l'Islam tout au long du Ramadan. Ils ont aidé leurs voisins en donnant de la nourriture et des fournitures pour soutenir les plus vulnérables. Et nos travailleurs essentiels ont continué à être au front, même pendant le jeûne. Donc, alors que les Canadiens musulmans soulignent cette journée spéciale à la maison, c'est une occasion pour nous tous de reconnaître les contributions qu'ils ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays. Notre gouvernement va toujours être aux côtés des communautés musulmanes du Canada, et nous devons célébrer la diversité qui fait partie de notre identité canadienne. Sophie et moi souhaitons une joyeuse Aïd al-Fitr à tous ceux qui célèbrent Aïd Moubarak.